Bonjour, je suis Sylvain Chatti, professeur à l'Université Paris-Cité, astrophysicien au laboratoire APC, astroparticules et cosmologie. Alors, Federico est donc professeur invité à l'Université Paris-Cité. Et en fait, Federico, je le connais depuis plusieurs années, puisqu'il a euh, effectué un post-doc ici pendant deux ans, euh, financé par le Labex Universe. nombre est Federico Garcia, je suis de de CONICET en Argentina, en l'Institut instituto argentino de radioastronomie. Et pour l'instant, c'est très bon. Bueno. Et además, nous avons eu la oportunidad avec le groupe de Sylvain, de, de tener varias réunions de travail. Et nous continuerons à tenir lo largo de tout ce mois pour profundizar en, nuestros, en nuestras investigations. Je travaille sur les binaires, c'est-à-dire les couples d'étoiles. Il y a une étoile qui est à peu près normale et dont la matière se fait ap par une autre étoile qui, elle, est devenue objet compact, c'est-à-dire étoile à neutrons ou trou noir. Nos travaux avec Federico ont commencé donc en, en 2017. À ce moment-là, on ouvrait une nouvelle ligne de, de recherche euh, principalement reliée aux ondes gravitationnelles, qui, en fait, euh, venaient d'être euh, découvertes deux ans auparavant sur, avec une fusion des trous noirs, et en 2017 avec une fusion d'étoiles à neutrons. Et donc à, à ce moment-là, moi j'avais parlé avec des chercheurs du de, de laboratoire APC, j'étais à l'époque au laboratoire AIM, Astrophysique, Instrumentation, Modélisation, et donc l'idée c'était de mélanger un peu mon expertise sur les systèmes binaires avec euh, les, la recherche sur les ondes gravitationnelles, et en particulier rechercher les, les objets qui allaient fusionner à un moment donné et émettre des ondes gravitationnelles. à travers de l'étudio d'évolution binaria et de en particulier de systèmes que que se llaman binarias de rayos X, en particular las que son de alta masa, que son aquellas que tienen una estrella de gran masa que va a dar lugar luego a un objeto compacto, sea una estrella de neutrones o un agujero negro y ya están acompañadas por uno de estos objetos compactos. Son los los progenitores naturales de estos eh, de estos eventos. Et donc le, le travail était tout de suite très très très, très efficace Federico en fait est était plus qu'un postdoc c'était vraiment un vrai un collaborateur euh, avec plein d'idées euh, et donc ça a été très fructueux et à tel point qu'aujourd'hui euh, on a même des, des doctorants de l'IAR, l'institut euh, de radioastronomie dans lequel travaille Federico, qui se sont joints à ce programme et avec qui on travaille aussi. Donc il euh, y a même une filiation de travail comme ça ensemble. Autre chose que nous faisons en conjunto est d'étudier des systèmes binaires de haute masse eh, individuales, tant sur l'évolution, comme ses propriedades actuales. En ce cas, Silván est un, es un expert en ce qui est la émission en el óptico et en el infrarrojo de ces objets. Et en mon cas, je eh, me dedico plus fortement à lo que es la émission en rayons X de ces objets. Donc, complementamos les análisis avec la experiencia de, de cada uno euh, Je suis allé en Argentine, j'ai travaillé avec. Euh avec deux Argentins, Gustavo Romero et Jorge Combi, donc Jorge Combi qui était le directeur de thèse de, de Federico. Donc, indépendamment de cette visite de Federico, euh, euh, ou en liaison avec cette visite de Federico, on a aussi soumis euh, plusieurs projets pour euh, avoir des, des financements et continuer à travailler ensemble, en particulier avec un projet qui s'appelle Eco Sud avec l'Argentine, pour qu'il y ait un vrai partenariat euh, financé entre nos, nos deux laboratoires. Lo que cambia cuando uno tiene la oportunidad de, de viajar y estar un tiempo en una estadía con, con su colaborador en su país o en cualquiera de, las dos, de los dos sentidos es, es que, bueno, en el caso por ejemplo entre Argentina y Francia hay cinco horas de diferencia, entonces a veces cuesta más encontrar los momentos para, para poder trabajar y discutir ideas durante un tiempo prolongado, mientras que a, al poder tener la oportunidad de estar durante un mes en, eh, viéndonos todos los días, durante muchas horas en el laboratorio, nos permite entonces amplifier beaucoup les possibilités de cette investigation. Des fois, c'est euh, en, bah, en discutant comme ça autour euh, d'un café euh, ou d'autres choses qu'on va euh, se rendre compte qu'on pourrait faire ça ou ça et qu'il y a des, des lignes de recherche qui sont peut-être plus euh, fructueuses dans cette direction. Donc en fait, ça va avancer euh, différemment et, et, et probablement plus efficacement en fait. Si, je pense, je suis très d'accord avec ça, costado le de humain de, des personnes qui font l'investigation fondamental fundamental y es algo que después de tanto tiempo de estar a distancia uno uno va perdiendo un poco esa capacidad de vincularse y de de generar empatía con con su con su colega para poder encontrar la mejor forma de llevar adelante. Oui, par exemple, il y, y a une différence fondamentale entre les, les zooms et les réunions en, sur place, que euh, en particulier, moi, je me fatigue beaucoup dans les Zooms et à un moment donné, au bout d'une heure, j'ai envie de passer à autre chose. Alors que dans les, les réunions qu'on peut se faire ensemble, on est tous sur place, euh, ça peut durer, si, si c'est des réunions de recherche qui m'intéressent, ça peut durer deux heures, trois heures et, et je ne vois pas le temps passer en fait. Il ben, y a plein de projets, on a envie d'aller à fond dans ces projets-là et, et ça, c'est vraiment la différence entre quand on est là, qu'on peut s'interrompre facilement. Ce côté humain quand même d'être présent sur place et de travailler ensemble en se voyant, en se parlant et en sachant que bah, juste après euh, on, on va pas arrêter le zoom et passer à autre chose, juste après on retourne ensemble au labo, on peut se prendre un café. Il y a tout ça qui joue en fait et on continue la discussion et on reparle de quelque chose de scientifique. Donc ça c'est vraiment un aspect qui pour moi est fondamental. Un des objectifs de cette stadia est aussi d'avancer sur la écriture de certains es articles. No, eh, que nous sommes portés adelante et también la culmination de d'autres. En cuanto a la escritura en sí misma, c'est quelque chose que nous pouvons faire mieux, se peut faire à distance bien, mais lo plus important de la de la nous de, de juntos est de nous approcher le temps pour discuter des idées, pour faire ce brainstorming. Il y a aussi euh, l'aspect formation, donc en ce moment, donc il y a Adolfo. C'est Mas Bunsel qui est doctorant, euh, qui est pas officiellement, mais beaucoup encadré par euh, Federico, donc il va probablement devenir le directeur officiel à un moment donné. Et euh, je, je, dans le futur, l'idée c'est aussi euh, probablement qu'on ait un doctorant ensemble, euh, Federico et moi, parce qu'on on a euh, des, des, euh, des travaux assez complémentaires et je pense qu'on peut, euh, peut former de façon efficace comme ça un, un doctorant. Et en plus ça pourrait être une tutelle internationale, co-tutelle internationale, ce qui est intéressant aussi pour le doctorant, pour, euh, pour son futur. derrière moi c'est ce qu'on appelle le DLT en référence au VLT, le Very Large Telescope qui est au Chili donc celui-là c'est le Diderot Little Telescope euh, donc c'est un nom qui est officieux encore hein. mais bon voilà je l'annonce à dire officiel euh, donc ça c'est un, un ensemble de deux instruments il y a une lunette de 15 cm de diamètre et puis il y a un, un télescope qui fait euh, 35 cm de diamètre euh, le but de ce télescope là donc euh, qui a été installé euh, euh, il y a une dizaine d'années maintenant, c'est de euh, pouvoir offrir des euh, observations astronomiques aux étudiants de l'université. En physique expérimentale, il y a des travaux pratiques où ils peuvent utiliser ce, cet instrument. Et l'idée, c'est de euh, piloter à distance, puisqu'ils n'ont pas le droit de venir sur la terrasse. Euh, donc c'est de piloter à distance les observations. On peut observer le soleil. Comme aujourd'hui, on peut observer euh, donc, sinon aussi la Lune, les planètes, euh, les étoiles. On a des caméras, on a spectroscopes, euh, filtres solaire évidemment. On a des, des filtres étroits pour voir différentes bandes sur les nébuleuses. Enfin, bon, C'est un, un, un instrument assez complet dont je suis le, le responsable scientifique. Mais il y a plein de gens donc, qui ont travaillé dessus et en particulier Federico. Une partie très divertie dans ce que fait mon postdoc. Volver a reencontrarme quizás con, con una parte que más amateur de la, de la astronomía, que fue porque antes de ser un astrónomo profesional he sido primero un astrónomo amateur. Una... Uh un petit peu euh, redessigner repenser le, le système de communication entre l'instrument et la salle de contrôle qui est juste euh, sous nos pieds et bien il nous a aidé à faire euh, du câblage à, avec les, les câbles ethernet euh, si. donc il, il a une pas formation pas. en fait d'ingénieur qui nous a été très utile et siempre me vinculado con instrumentos con poner a funcionar los instrumentos hice una mi formation en la escuela secundaria de pues, eh, témoin electromecanique, donc comprendo algunas questions relatives à estos systèmes. Et aussi, alguna noche en laquelle nous avons pu observer, junto avec le télescope, et tomar une image de Saturne, par exemple, en le milieu du ciel de Paris. Et puis, après, on l'a fait aussi en pleine nuit avec des étoiles, euh, donc ça, on l'a fait en, ensemble. Et, et après, c'est vrai qu'on a aussi utilisé le télescope pour euh, observer euh, des, la Lune, des planètes, tout ça. Donc, c'était un, une partie très agréable aussi. Que voilà, si on est euh, uniquement à distance, Évidemment, on ne peut pas faire des choses comme ça ensemble, et, et ça, ce n'était pas dans le contrat de Federico. Hein, il l'a fait complètement de façon bénévole et, et tout à fait volontaire, et euh, ça, ça aussi, ça a créé des liens. Et, estando ici, nous avons pu observer, eh, comme a dit Silvan, la Lune, nous avons eh, observé Saturno, nous avons pu tomber une image excellente, grâce à les habilités de Francis Fortin, eh, de, de Saturno. Et siempre como que surge ese espíritu amateur y por más que la imagen no tenga quizás un valor científico al día de hoy uno se recuerda de las razones por las que se acercó a la ciencia, se acercó a estudiar la astronomía y encuentra una motivación extra para realizar su tarea después de de de reencontrarse así con el cielo directamente a través de que telescopio que uno mismo estuvo haciendo funcionar. Oui, on peut être euh, parfois euh, époustouflé quand on a un résultat de, de science sur une, une, un système binaire, où, où on, voit, on détecte une raie qui nous montre qu'il y a une enveloppe autour et qu'il y a une grosse absorption, et là on est, on est, on est, on est étonné, heureux, ému. Et je pense qu'on peut avoir cette même émotion en regardant la Lune. Voilà, je crois que c'est la beauté du ciel, de l'astronomie, de tout ce qui entoure ça, et, et, euh, et c'est est beau. C'est partie des choses que nous aussi como esa pasión por la, por, por la astronomía, por la ciencia, por, por entender el universo y por maravillarnos incluso con cuestiones tan, tan sencillas como, como dice Silván, de observar la luna una nueva mes, aunque la hayamos observado muchísimas otras veces.